Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Alors Jérôme, avec vous, on va parler euh, du luxe aujourd'hui. Alors pourquoi le luxe bah, Tout simplement parce qu'on l'a vu à travers notamment le parcours d'une action comme LVMH euh, qui est devenue d'ailleurs aujourd'hui, qui est donc dans le segment du luxe et qui est devenue d'ailleurs la première capitalisation boursière d'Europe avant même un géant agroalimentaire comme Nestlé. Euh, bah, Parlez-nous euh, du luxe et de son poids effectivement au niveau boursier ou économique tout simplement le luxe est un secteur intéressant pour nous investisseurs européens parce que c'est vrai qu'on a cette proximité avec ces entreprises françaises qui sont les champions du luxe au niveau mondial. Ces entreprises-là, donc les Kering, les LVMH et même les L'Oréal dans les cosmétiques, sont actives dans les produits de luxe qui sont en fait une sous-catégorie du marché de luxe en général qui est un assez gros marché puisqu'il fait 1 200 milliards, soit demi du produit intérieur brut mondial. Et les produits de luxe sont un sous-segment. On a atteint un chiffre d'affaires d'à peu près 280 milliards en 2019, euh, avec des catégories comme les accessoires, ça c'est surtout le cuir, euh, les cosmétiques. Euh, on a aussi là-dedans tout ce qui est la mode, les fringues. Euh, donc tous ces secteurs-là, c'est les produits de luxe dans lesquels sont actifs les LVMH et les Kering. Alors j'ai retenu le chiffre, 1200 milliards de mémoire, c'est trois fois le PIB de la Belgique, hein, je pense. Alors justement, comment se porte ce secteur A priori, on peut dire qu'il souffre aussi le martyr, dans le sens où bah, il y a eu la pandémie hein, qui est valable pour tous les secteurs. Donc les boutiques de luxe ont été fermées. Euh, ça s'est vu, j'imagine, dans ce secteur-là aussi en termes de chiffres. Ah oui, vous avez raison de le dire. Donc le secteur a beaucoup plus souffert que le reste de l'économie. Il a perdu à peu près 22% de son chiffre d'affaires en 2020. Euh, le PIB mondial, d'après le Fonds monétaire, a perdu 9%. Donc oui, les restrictions qui ont été imposées au secteur ont énormément pesé sur ce secteur. Euh, les magasins étaient fermés et on consomme du luxe dans les magasins. Même si euh, euh, les entreprises ont accéléré les ventes en ligne, les magasins restent quand même un, un endroit où on va chercher euh, des produits de luxe. Et puis surtout, il est, il est exposé au tourisme. Beaucoup de gens consomment des produits. De luxe dans les zones franches lorsqu'ils voyagent. Et comme il n'y avait plus de tourisme, comme les gens ne voyageaient plus, en tout cas pendant une partie de l'année, eh bien le secteur a été très fortement touché. Alors j'imagine qu'il y a, parce qu'on a parlé tout à l'heure de LVMH qui est devenu la première capitalisation boursière en Europe, j'imagine que d'autres géants n'ont peut-être pas connu, je dirais, le même parcours. Certains ont tiré leur épingle du jeu, d'autres moins oui, donc dans ce contexte-là, on peut se poser la question, comment est-ce que, alors que tout le secteur souffrait de la pandémie, justement, la plus grosse entreprise européenne soit devenue une entreprise du luxe oui. Ça, c'est l'art de la gestion. Et LVMH a fait deux choses. D'abord, elle avait une chose à son avantage, c'est que LVMH est à deux grosses divisions, Louis Vuitton et Dior, qui sont vraiment des marques de confiance auxquelles les consommateurs accordent plus d'attention dans, dans les périodes d'incertitude. Ces marques de confiance ont vraiment largement surperformé les marques concurrentes. Louis Vuitton et d'ailleurs fait bien mieux que Gucci par exemple. Et donc ça, ça, ça a aidé Louis Vuitton à leur crédit, des collections qui d'année en année fonctionnent bien. Et puis il faut dire que LVMH a voulu impressionner le marché sur les marges. Ils ont réduit les dépenses publicitaires et ils ont augmenté les prix au quatrième trimestre en particulier. Et donc ça fait que le, le, le, le chiffre d'affaires a été sous pression, mais les profits ont assez bien résisté à la crise grâce à ces deux actions, et on, on, on projeté LVMH tout en haut du palmarès des, des entreprises boursées. Donc chiffre d'affaires en baisse, mais marge en hausse. Voilà, oui. Alors quel serait le défi, effectivement, de ce secteur euh, du luxe pour les prochaines années J'imagine que tous les dirigeants de ces entreprises vont essayer de se rendre, par exemple, moins dépendants du tourisme. Alors des défis, il y en a beaucoup. Euh, se rendre moins dépendant du tourisme, je pense que c'est une des activités qu'ils vont explorer parce qu'on ne sait pas exactement comment le, taux, le tourisme va rebondir après la, la, la fin de la pandémie. Et donc beaucoup se reconcentrent sur les consommateurs locaux et, et, et réinvestissent dans leurs magasins euh, locaux. Euh, donc ça c'est une première chose. Euh, un défi de taille pour le secteur, c'est tous les critères sociaux. Euh, vous savez qu'ils ont des chaînes de production oui. qui ont des matières premières, par exemple dans le cuir, où on doit faire attention d'abord aux droits des travailleurs, mais aussi au traitement des animaux et donc euh, le secteur doit investir là dedans pour se perfectionner. Euh, un autre défi c'est les ventes en ligne. Euh, le, le secteur comme je le disais a nettement accéléré les ventes en ligne pendant la pandémie on est maintenant à peu près 20 à 25% des ventes qui se font en ligne on venait d'un chiffre beaucoup plus bas on va probablement continuer continuer à faire ça et puis si on regarde les tendances le secteur va probablement avoir deux années de rattrapage devant lui qui seront probablement de belles années mais en même temps comme des entreprises comme louis vuitton n'ont pas investi dans leur marque puisqu'elles ont réduit les dépenses publicitaires elles vont probablement devoir réinvestir dans, euh, dans leur marque. Et donc, on va peut-être avoir des chiffres d'affaires qui vont progresser fortement, mais les marges ne progresseront plus autant que ce qu'elles ont fait. Euh, ce sera en tout cas une bonne nouvelle pour les médias qui voilà. ont besoin de publicité. Merci euh, mille fois, Jérôme. Merci. Merci, Amit.